Cet été, la planète nous a envoyé des signaux d'urgence. L'Amazonie brûle, la planète entière suffoque. De nombreux jeunes expriment leur colère et leur peur face au dérèglement climatique. Les scientifiques, les chercheurs ne cessent d'alerter. Et face à ces réalités, nous n'en pouvons plus des discours, nous n'en pouvons plus des mots vides, des illusions. Nous avons besoin maintenant d'actions, de mesures concrètes. Il est temps que l'Europe soit exemplaire. Je le rappelle, aucun État de l'Union Européenne respecte les accords de Paris. Alors, réveillez-vous Tous les secteurs doivent être mis à contribution. Et il faut donc, dès cette semaine, lors de l'Assemblée Générale de l'OACI, défendre une taxation ambitieuse de l'aviation. L'Europe a une occasion unique de faire entendre sa voix. J'espère que vous saurez enfin saisir l'occasion et je vous le dis, si vous ne faites rien, demain vous serez pas seulement comptable, mais coupable d'une inaction qui est, elle, criminelle.